Bon, vous vous souvenez, vous reveniez de Ustrasan, la posture du chameau, et ensuite vous deviez vous installer au repos. Et je vous propose maintenant les postures de retour des backbends. Donc nous sommes dans la cinquième euh, séquence de la troisième série, flexion arrière ou extension arrière. Bien, pour commencer, vous allez vous mettre en Nadumuka Virasan, ce qui veut dire le héros, la tête en bas. Donc, Bien étirer son dos, garder les fessiers sur les talons et pousser les mains bien à plat sur le sol pour que le, do, le bas du dos ressente quelque chose. Vous allez vraiment ressentir l'étirement du bas du dos en poussant vos mains sur le sol. Ayez les épaules et les bras très actifs. Ensuite, revenir en Adho Mukha Jvanasana, le chien tête en bas, bien sûr. Et je vous propose de serrer les pieds et de serrer les pouces. Ensuite, vous ouvrez vos pieds et vos mains. Vous rapprochez vos pieds un petit peu des mains. Vous lâchez la main droite. Vous allez chercher l'extérieur de la cheville gauche et vous regardez vers le ciel. Gardez bien la symétrie de vos bassins, vos deux hanches. Puis inspirez, revenez. Lâchez la main gauche. Allez chercher le bord externe de la cheville droite. Regardez sous les droite droites vers le ciel. C'est le chien tête en bas, en torsion. On peut l'appeler Parivrita Adomokajvanasan ou Parjva Adomokajvanasan selon les écoles. Bien. Ensuite, quand vous avez terminé ça, parce qu'il faut y rester un peu plus longtemps que moi, bien sûr, vous faites ce qu'on appelle Ekapada Soutapadangushtasana 1 pour restaurer le bas du dos. Vous mettez la sangle ou la ceinture derrière le talon droit. Vous commencez par la jambe droite. Vous êtes bien à plat. Et regardez bien ma cuisse. Je pousse donc toute la verticalité de la cuisse va pousser vers le talon droit. Et la boule du gros orteil de chaque pied est très active. Vous pouvez fléchir aussi pour ramener un peu plus. Vous pouvez commencer par le 45 degrés par exemple, ensuite 80, puis 90. À gauche, pareil, bien sûr, toujours sur le talon la simple. Hein. Donc. 45 degrés, poussez bien la cuisse vers le talon de la jambe au sol, ramenez à 90, décontractez bien sur le ventre, et ayez une force et une puissance du bassin symétrique sur le sol. Ouvrez bien la poitrine, respirez calmement, ramenez bien le menton vers la gorge. Ça c'est une excellente posture de restauration du bas du dos. Enfin pour terminer, je vous propose les deux jambes en même temps, dipada dipada par donc je veut dire deux pieds. Si vous êtes très souple, vous pouvez attraper, saisir les gros orteils avec les quatre doigts, index et majeur, ou les bords externes. Et puis vous amenez les pieds au-dessus de la tête. Vous pouvez soulever un peu le bassin et reposer le bas du dos ensuite pour garder bien la restauration du dos. Bon, ça c'est pour les gens souples, bien sûr. La sangle était très utile hein, pour les autres. Bien. Et maintenant je vous propose le Shavasana, tant attendu, là comme on sort du backbends, l'intérêt c'est d'avoir quand même les jambes surélevées pour que le dos se détende vraiment et qu'il soit à plat sur le sol. Donc comme on est au soleil, et j'espère que vous ne pratiquerez pas en plein soleil, juste aujourd'hui pour le fun j'avais envie de vous montrer à quel point c'était bien agréable d'avoir le soleil. Donc le Shavasana, les mollets sur une chaise, vous tirez bien la peau des fessiers, vous amenez bien votre support sous la tête, tranquille, avoir des épaules. Et si la lumière vous gêne, rien ne vous empêche aussi de mettre des protections pour les yeux. Ouvrez, ouvrez bien vos épaules et vos mains. Et détendez-vous. À bientôt.